Bonjour à toutes et à tous. J'habite à Saint-Jean-Concel dans une résidence. Vous un voyez, jeunes travailleurs, et c'est là que j'ai découvert les affiches qui faisaient coup, la présentation de l'association d'école de de job. Je suis en master en géographie des risques, cartographie, et j'avais besoin d'un emploi sur une courte période. Vous m'avez beaucoup aidé un emploi euh, on se rend pas forcément compte de la puissance de ces réseaux on a tendance à regarder sur des grands sites et, euh, et pas assez du côté des, des petits réseaux qui se construisent euh, parce qu'on se dit bah, on n'a peut-être pas forcément euh, les compétences recherchées euh, Vous prenez contact avec elles vous échangez puis d'un coup vous avez une très bonne occasion donc... Faut pas hésiter, franchement faut pas hésiter, peu importe euh, les études que vous faites, peu importe dans quel milieu vous êtes euh, parce que c'est toute une histoire de rencontre finalement, euh, des petites rencontres qui font que euh, vous arrivez à vous démarquer et, et voilà.